Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent, de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège, et des filets. Ils placent des raies, le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix, de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent, retombe l'iniquité de leurs lèvres. que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse, ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables. Justice, aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 124 Cantique des degrés de David Sans l'Éternel, qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous.